Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Je vais vous présenter ce que c'est que le Matsoni, aussi appelé yogourt de la mer Caspienne. La mer Caspienne, c'est dans le coin du Caucase, enfin un petit peu nord-est de la Turquie. C'est un yogourt mésophile, dans le sens que ça fermente à température pièce. Pas besoin de yurtière, ni de chauffer, même au contraire, faut pas le faire. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est prendre la petite capsule, vous les mettez dans le lait, un litre ou deux litres de lait, vous secouez bien et le lendemain, 24 heures plus tard 48 heures plus tard à peu près surtout les premières fois vous avez du, du yaourt qui est prêt à boire et ce yaourt là ce qui est vraiment le fun comme avec tous les yaourts, vous pouvez ensemencer du lait avec le yaourt. donc vous prenez une première cuillère propre vous la mettez dans, dans le lait et cette, cette batch là sera pour votre le lendemain ou le surlendemain et là vous pouvez manger votre yaourt comme ça. C'est vraiment super bon, très facile à faire. En fait, n'importe qui est capable de faire ça. Donc, bonne fermentation, bon matsoni, bon yaourt mésophile traditionnel.